Mais excuses, ce que je dois interrompre la députée. Il est 10h15, c'est maintenant la période des déclarations des députés. La parole au député de Michel présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour annoncer encore une fois et demander au gouvernement de répondre aux pénuries d'assurance pour les camionneurs. Les camionneurs Face Madame à ce problème ici en Ontario, Cette ne peut survivre. avec des augmentations de primes d'assurance de 132 en un an. Quand les travailleurs ne peuvent pas obtenir leur dossier d'expérience derrière le volant, quand le gouvernement provincial n'agit pas et ces entreprises se font presser comme un citron. Cet après-midi, je vais débattre de ma motion 160. 150 pour répondre à la pénurie de, de camionneurs, pour demander, pour demander à ce que les opérateurs fournissent les assurances nécessaires et réévaluer les primes pour les camionneurs. Les membres du gouvernement ont, de, ont appelé les opérateurs et les camionneurs des héros. Mais c'est maintenant le moment qu'ils puisse faire les actions nécessaires et qu'ils puissent appuyer les camionneurs avant qu'ils puissent avant qu'ils ferment tous leur leur entreprise ma motion cet après midi merci, ma, merci madame la présidente Déclaration des députés, député de mississauga -Ailfield. Merci. Je suis heureux de dire que j'ai reçu ma première dose du vaccin de la COVID-19 dans ma circonscription. Je suis très reconnaissant à nos travailleurs de première ligne qui travaillent à chaque heure pour vacciner les Ontariens. J'encourage tous les Ontariens à aller se faire vacciner. Madame la Présidente, nous, notre province a annoncé ce matin que 5 millions de doses ont été administrées. C'est une étape importante et je félicite le gouvernement pour cela. Et j'aimerais également à souligner comment le gouvernement a priorisé les communautés dans les zones rouges. Nous sommes sûrs d'avoir 400 000 vaccins en mai seulement, alors que les commandes arrivent de plus en plus de la part du gouvernement fédéral. De ce fait, dans la région de Pile, nous aurons des doses quotidiennes qui seront administrées. Nous allons continuer d'établir les cliniques mobiles à Mississauga et nous allons continuer d'augmenter les temps, les champs de vaccins à 120 000 résidents par jour. À partir de demain, les résidents âgés de 18 ans et plus, dans les zones rouges, pour les codes postales désignés, seront en mesure de se faire vacciner. J'aimerais saisir l'occasion de souhaiter à tous les musulmans qui célèbrent le ramadan euh, un bon ramadan et à tous les chrétiens qui célèbrent la Pâque, bonne fête de Pâques. Déclaration des députés. Euh, député de Scarborough, Sud-Ouest. Madame la Présidente, pendant très longtemps, ma communauté de Scarborough qui a été identifié comme une zone rouge n'a pas reçu des vaccins ou de cliniques éphémères ou mobiles pour se faire vacciner. Quand finalement nous avons reçu les approvisionnements l'approvisionnement était trop bas et je trouve cela insultant. J'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de réticence de la part des nouveaux immigrants et des communautés à faible revenu de se faire vacciner et ce qu'on voit c'est qu'il y a un problème d'égalité par rapport aux vaccins. Dans, nos, dans notre première clinique locale, nous avons vu des personnes qui étaient obligées d'attendre la nuit, les communautés musulmanes qui, et qui sont en jeûne en ce moment, qui étaient obligées d'attendre longtemps ou de rester toute la nuit pour se faire vacciner le, le matin, des mères célibataires qui ont dû dépenser de l'argent pour faire des allers-retours pour pouvoir se faire vacciner. Nous avons entendu l'histoire de familles qui ont dû organiser des services de garde pour prendre du temps hors de leur travail pour se faire vacciner. Le besoin de vaccins dans les communautés à haut risque comme Scarborough est plus élevé de façon disproportionnée que dans le reste de la province. Et vu que les équipes de santé n'ont pas été en mesure d'avoir de plus grandes cliniques, les, les temps d'échéance sont de plus en plus faibles. Je demande au gouvernement de pouvoir donner plus de vaccins pour les gens de Scarborough, pour ne pas qu'ils aient à attendre toute la nuit pour se faire vacciner. Merci. Déclaration des députés. La parole est au député de Brampton West. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour le, le jour de l'héritage et le mois d'avril qui célèbre l'un de nos leaders. C'est un mois important pour la communauté Sikh au Canada. Nous savons que le Canada est un, un pays diversifié avec diverses cultures et festivals, et festivals. Le multiculturalisme est une valeur importante pour tous les Canadiens et le mois d'avril est spécial pour les Sikhs, les chrétiens, les hindous et les, mus, les, mus, les musulmans partout dans le Canada et dans le monde. Il inclut des festivals célébrés partout dans les provinces en Inde, comme le Visaki, le Vishnu, la Pâque, le Ramadan, le Chitra Navatri, le Gudi Pkut et d'autres festivals. C'est cette diversité qui nous rend si riches et nous devons saisir l'occasion de combattre les stéréotypes plus à chaque jour. C'est ce que le Sikh, la religion Sikh défend, qu'il n'y ait plus de discrimination de tout genre. Et bonne fête à tous les Sikhs. Déclaration des députés. La parole au député de Park Day High Park. Merci. Des centaines de milliers de personnes ont eu leur chirurgie annulée ou retardée de façon indéfinie. Et ce n'est pas seulement les chirurgies facultatives, mais aussi les chirurgies essentielles, comme les chirurgies cardiaques. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que des personnes n'ont pas accès à des soins, de, des soins de cancer essentiels En Ontario, nous avons des arriérés de 245 000 procédures médicales. De nombreuses personnes sont, ont des difficultés en ce moment, ils, sont, ils ont des douleurs et ils ne, ils ne savent pas quand est-ce quand est qu'ils recevront le traitement. Alors il ne s'agit pas seulement de d'une incidence de santé physique, mais aussi mentale. La COVID-19 est une priorité première, c'est sûr, mais nos soins ne devraient pas s'arrêter. Nous avons demandé qu'il y ait un vrai plan de la part du gouvernement de Ford, mais on n'a encore rien vu. Et nous ne pensons pas que cette crise sanitaire va s'arrêter. On va passer d'une crise à l'autre. Le gouvernement doit nous dire quels sont les plans pour gérer ce problème. C'est beaucoup à gérer avec 14 millions de personnes en Ontario mais je veux rappeler au premier ministre que vous avez demandé à être élu vous avez été élu et donc vous, vous devez faire. dire aux ontariens ce que vous allez faire contre ces problèmes. <applaudissements> Picasso, on est député. la parole au député de Ottawa Sud. You, Merci. Lorsque j'avais deux, deux ans, j'ai vécu dans un centre de détention juvénile. Mon père était un officier pour le tribunal de la famille, et donc c'est là-bas que nous vivions. Aider les enfants, c'était quelque chose de très difficile pour lui. Et lorsque j'ai appris que le gouvernement, le, ce vendredi, allait fermer le centre AP de Oakville, j'ai pensé à lui. Les centres de SILAP sont importants pour la santé mentale des jeunes, surtout les jeunes noirs, racialisés, autochtones. Ils offrent différents traitements pour leurs besoins physiques et mentaux. Ils ont une équipe interdisciplinaire qui inclut des thérapeutes et des professionnels de la santé. La clôture de ces centres qui aident nos jeunes est en hausse dans la province. Et l'incidence immédiate de ces clôtures vont être, vont être l'augmentation des suicides et des hospitalisations des jeunes, alors qu'on sait que les hôpitaux sont de plus en plus submergés. Le système juridique ne devrait pas affecter les enfants à cause de leurs problèmes de santé mentale non traités. La province devrait, avoir un pro devrait maintenir ses programmes ouverts. Mon, mon père n'a jamais abandonné ses enfants et donc nous ne pouvons pas les abandonner également. Merci. Prochaine déclaration des députés, député de Mississauga-Suitfield. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de ma circonscription de Mississauga-Sweepierre et la région de Peel. Comme nous le savons tous, la situation relative à la COVID-19 est extrêmement difficile pour tout le monde, à Peel, en Ontario et partout dans le monde. Quand il s'agit de prendre des décisions qui affectent tous les Ontariens, la gestion de la sécurité, la santé, les entreprises, la priorité des communautés les personnes dans ces communautés. C'est important de considérer toutes les possibilités. Un large nombre de travailleurs essentiels qui viennent de différentes générations appellent Mississauga et la région de Peel, chez, leur chez eux. Nous avons une communauté variante de soins et la COVID-19 nous a tous affectés. La décision du Premier ministre Ford de fermer les frontières a affecté lourdement l'Ontario. Les, va les variants préoccupants affectent les résidents de tout âge. Et les usines sont pleins. De plus en plus de personnes sont sous respirateur. Le Premier ministre a encouragé le gouvernement fédéral à améliorer les, les PCMRE. Si adopté la motion va permettre aux employeurs de donner jusqu'à 2 000 dollars aux personnes malades. Je demande à tous les députés d'appuyer notre gouvernement dans ces initiatives pour qu'on puisse payer les congés maladie payés le plus rapidement possible. La prochaine déclaration des députés, députés de london nord centre Monsieur le Président, hier, c'était le jour de l'endommagement, un jour où on se rappelle des travailleurs qui sont décédés ou qui ont été blessés à leur travail. Ce jour nous permet de réaliser que les travailleurs essentiels ne se mettent pas seulement en danger, mais ils mettent également en danger leurs familles. C'est pour cela que de nombreux travailleurs partout dans la province ont demandé au gouvernement d'instaurer des congés maladies payés permanents. En un an de pandémie, le gouvernement a dit à ces travailleurs qu'ils ne peuvent avoir que trois jours de congés maladie payés. Trois jours, ce n'est vraiment pas assez pour la saison de la grippe et encore moins pour une maladie aussi dangereuse et contagieuse que la COVID-19. Nous avons demandé pendant longtemps à avoir plus de trois jours de congé maladie Alex Copax, qui est un médailliste olympique et plâtré chez lui à cause de la COVID-19, cela nous montre que ça peut arriver à tout le monde. Même si on soupçonne d'avoir des, des symptômes de la COVID-19, on devrait être en mesure de rester à la maison pendant plus de trois jours. Le programme du gouvernement force les travailleurs à aller au, tra aller au travail ou à devoir abandonner leur salaire. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de faire les changements nécessaires pour rendre ces congés maladie payés permanents pour que ces travailleurs puissent se remettre complètement. Merci. député de Scarborough, You, Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de souligner un autre exemple de l'esprit ontarien dans ma circonscription de uh, Scarborough-Wish Park. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître une nouvelle initiative d'un leader communautaire excellent, Coach John. Il a organisé un championnat, un, championnat, un tournoi de basket de bridge qui a un groupe qui se focalise sur le mentorat et qui donne aux enfants de tout âge, des, les garçons et des filles, l'occasion de participer à une équipe de sport. Il permet également à ces enfants de pouvoir continuer le sport quand on sait que les programmes parascolaires ne sont plus donnés en ce moment vu que l'apprentissage est en ligne. Il donne plus de plus d'occasions aux jeunes dans le sport dans la communauté. Le programme va également aider les jeunes à être engagés, à pouvoir faire entendre leur voix, à trouver leur chemin et à grandir dans leur communauté. Les leaders communautaires comme John appuient notre communauté et les aident à avoir les outils nécessaires pour réussir. Le John jaune témoigne vraiment de l'esprit ontarien. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. La prochaine déclaration, la députée de oakville North, burlington Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques jours, ou plutôt quelques jours après le jour du bénévolat, il s'est... J'ai que les bénévoles sont plus importants que jamais. Oakville Meals on Wheels existe dans notre communauté depuis 45 ans. Ces bénévoles livrent des repas chauds aux personnes âgées, aux personnes handicapées de ma circonscription. J'ai pu honorer bon nombre de ces bénévoles en leur donnant le prix pour bénévolat d'Oakville. Voici quelques-uns de ces bénévoles. La majorité travaille avec cet organisme à but non lucratif depuis un certain temps et il n'aura jamais l'occasion de livrer des repas chauds. Kimberly bassett Tsunaga, Yolaine beaulieu Mathieu, Janet Charette, Marion Cummins, Mary Lou DeMarco, Frank Duffy, Janet Fisher, Bob French, Robin, Robin, Robin Jepso, Joe Jostiak, Steve, Steve Kelly, Steve Kelly, ben Kelly Kilburn, Sally Kilburn, Kathy Lever, Kathy Lever Maguire, Brian McGuire, Janie North Northcote, Karen, Karen May Mary Penn, Karen May, Mary Penn Saunders, Dolores Saunders, C, Joyce David C, David Gil C, C, Gil Gil C, C, C, Jill Sindo, Wayne Steven, Sonia Stephen, Thomas, Gloria Thomas, Thomas, Tomlinson, Gloria Tomlinson Monica Watson, Lynn Wilson. Ces bénévoles représentent l'esprit de l'Ontario ainsi que l'esprit d'Oxford. De... Je tiens aussi à reconnaître Fitzy James qui a livré 32 000 repas au cours de sa carrière comme bénévole de 39 ans. Merci Fitzy et merci à l'ensemble des bénévoles qui ont dépassé les attentes au cours de la dernière année. Je sais que cet organisme va servir notre communauté pour les années à venir. La chef de l'opposition a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime pour déposer une motion pour faire adopter le projet de loi 239, un projet de loi sur les congés maladies rémunérés déposé par la députée de l'Indénoise qui vise à mettre en place des congés maladies payés en conformité avec les recommandations du groupe scientifique du Premier ministre afin de protéger les travailleurs de la COVID-19 pour que personne ne soit obligé de choisir entre travailler lorsqu'ils sont mal ou payer les factures. Le chef de l'opposition dépose une motion pour faire adopter le projet de loi sur les congés maladie payés et, et par la députée de London-West. Avant du consentement? Non. Un deuxième rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je demande le consentement unanime pour que la Chambre observe un moment de silence pour les 199 ontariens qui sont décédés de la COVID-19 au cours de la dernière semaine. La chef de l'opposition demande le consentement unanime pour observer un moment de silence pour euh, rendre hommage aux 199 ontariens qui sont décédés de la COVID-19 au cours de la dernière semaine. Thank you very much. Merci. placez vous s'il vous plaît. Le leader parlementaire du gouvernement a aussi un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je viens d'apprendre que notre greffier adjoint, Trevor Day, vient de célébrer le dixième anniversaire de son 40e anniversaire. Et donc, Félicitons ce fonctionnaire de ce jalon important. On a eu le consentement unanime de la Chambre. Joyeux anniversaire Trevor.